Vous aimez bricoler, démonter un moteur Alors, j'ai un job pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène bosser chez Tipmat, une entreprise de proximité qui recrute des techniciens. Suivez-moi Bonjour Bonjour, bienvenue chez Tipmat. Moi, c'est Sylvain, technicien SAV. Merci Sylvain. Alors, Paul-Henri Dubreuil, le président du groupe Dubreuil, m'a invité à découvrir sa filiale Tipmat, qui recrute en plus des techniciens. On en discute ensemble On en discute, je t'invite à t'installer, je vais chercher un café. Waouh, super, merci. Sylvain, merci beaucoup pour le café. Alors, explique-moi ce que représente TIPMAT aujourd'hui. Alors, TIPMAT, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution et l'entretien des matériels BTP et agricoles pour les marques Bobcat et Dozan. Et depuis 2010, l'entreprise, elle ne cesse d'évoluer. Ah bon, comment Notamment depuis 2016, avec l'ouverture d'une nouvelle agence sur l'île de France et plus de 20 postes supplémentaires dans la société. Et vous êtes combien aujourd'hui dans la société Plus de 50 collaborateurs. Et répartis sur répartis combien de sites Répartis sur euh, trois agences, dans le 44, le 77 et le 29. Et pour quelle évolution bah, Une évolution de 40% sur son chiffre d'affaires en 2017. Ah ouais, quand même Et là, alors, les particularités de Tipmat Alors, c'est la transparence, le dynamisme, la proximité des clients et l'écoute des salariés. Quelles sont les actualités de Tipmat Alors, Tipmat recrute des techniciens sédentaires et itinérants pour les agences de Coignères, Nantes et choconin neuf Et forte de son arrivée réussie sur l'Île-de-France, euh, Tipmat ouvre sa quatrième agence sur Coignères en septembre 2018 et étoffe ses équipes techniques sur l'ensemble de ses agences. Alors ce job, euh, moi, m'intéresse, mais il consiste en quoi, au juste Alors il consiste à réparer, entretenir, diagnostiquer, réparer, anticiper et proposer. Bon alors Sylvain, et toi, pourquoi t'aimes ce job bah, Le contact du client, la satisfaction des clients et la mécanique, bien sûr. Bon, et Sylvain, et les qualités qu'il me faut si dis moi je rejoins ton équipe Tu sois autonome, sérieux et motivé. Merci. Bah, bah, <rire> Top mat. nous travaillons avec des matériels de qualité et les équipes sont au top. Les deux marques, on a l'occasion de travailler sur tout type de matériel, pelle, chargeur et télescopique. Se former, nous cherchons des gens impliqués que nous formons chaque année. Digital, on travaille essentiellement sur tablette pour faciliter notre travail et la gestion de nos dossiers clients. En fourgon, nous avons des véhicules d'intervention neufs et tout équipés. L'un et l'autre, on cherche des techniciens itinérants et sédentaires, mais si tu veux changer, la direction reste à ton écoute. Technicien à un jour, je suis arrivé en 2017 et aujourd'hui je passe responsable d'atelier. Barbecue dès que l'occasion se présente, bonne humeur et équipe soudée gage de qualité. Les deux, la technologie fait partie de la caisse à outils. Sylvain, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Et merci de ta visite. Bon, moi, j'ai d'autres filiales du groupe Dubreuil à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute l'envie et le profil pour rejoindre les équipes de type maths Postulez, Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.